Cette vidéo va vous montrer comment éviter une erreur au point mousse qui fait qu'on se retrouve avec des mailles en trop haut, en général une par rang et cette erreur arrive lorsqu'on commence le rang suivant. Je vais me repérer aux couleurs. J'ai à gauche là deux mailles bleues à tricoter et j'ai un fil rose pour faire les nouvelles, les nouvelles mailles sur, la, sur les billes droites. Donc je finis ce rang là. Donc avec ma maille bleue, je fabrique une maille rose, avec la maille bleue et le fil. Au travers de la maille bleue et le fil rose, je fabrique une maille rose. Euh, je vérifie 3, 6, 9, 10 mailles. Ça correspond bien à ce que j'ai monté. Voilà, donc là je vais tourner. Et c'est là que ça se passe. Euh, entre autres, je lâche d'abord le fil pour le laisser pendre. Il pend derrière, là où il était. Et après, je tourne. Alors, Je tourne mon aiguille là, par contre, peu importe. Comme ça. Ou bien, dans ce sens-là, ce n'est pas le problème. Le, le, ce qu'il faut surtout veiller, c'est que ce fil-là, reste à pendre de ce côté-là, du côté où il est. Et, Maintenant, je vais continuer en maille endroit. Comme les mailles endroit, le fil est derrière, il faut que je me débrouille pour le faire passer derrière mon aiguille. Eh bien, je veille à ce que toujours il soit, il pende en dessous l'aiguille, à ce qu'il soit toujours sous l'aiguille, et je le fais passer en le gardant bien sous l'aiguille. Voilà, il est passé derrière, sous l'aiguille. Ce qu'il ne faut pas faire, il y a ça, ne pas passer le fil par dessus, jamais, parce que je me retrouve avec le deux pseudo mailles bleues au lieu d'une maille rose. 3, 6, 9, 10, 11. Deuxième façon de faire l'erreur, c'est quand j'ai fini le rang. de ne pas de, de me placer comme ça et de tourner en gardant le fil au dessus donc je garde mon fil au dessus je tourne et c'est pas bon parce que je refais en fait la même chose je tire la maille bleue qui me montre ses jambes au lieu d'avoir une maille bleue en dessous qui me montre sa tête et une maille rose là donc ce qui est important c'est que le fil soit toujours sous l'aiguille et je refais la manœuvre sous l'aiguille, sous l'aiguille.